Oh qu'est-ce oh. que tu fais Pimous J'essaie de perdre du poids là c'est fini, c'est la merde. Ah, des... là, là, là. Là, J'ai peut-être une solution manger. pour toi si. Parce que là je vois que tu dois aller. Ouais je veux bien. Des produits Des produits de quel genre J'ai un nouveau produit pour toi. Air... Des produits d'opposance encore Non non non regarde, Air skin, Tu prends ça, tu vas maigrir tout de Mais suite. Donne une demi-douzaine, je te montre, je te montre. Donne une demi-douzaine. Aujourd'hui, on va essayer euh, d'aider les personnes qui sont obèses ou en surpoids. Donc on va vous donner euh, 7 étapes à, à faire euh, pour euh, perdre du poids progressivement en évitant toute stagnation. Donc on va différencier la chose en deux. Il y aura des étapes dans un premier temps pour les personnes qui sont vraiment obèses, c'est-à-dire les personnes qui sont vraiment tellement en surpoids que c'est dangereux pour leur santé. Et ensuite, il y aura la deuxième partie qui sera pour les personnes qui sont en surcharge pondérale. Y a ah ouais. ralos Tu prends un camion. Y a mais c'est ce que le médecin a utilisé quand il parlait de moi, frère. C'est pas vrai. il dit donc, un camion. On pour des râles, Je lui ai dit ouais mais j'ai des abdos. OK, d'accord. Ce qu'on applique aux personnes qui sont obèses sont aussi valables pour les personnes en surpoids. Dans notre tête, on, on dira qu'ils sont déjà acquis pour la personne qui est en surpoids. Bien sûr. Donc pour les personnes qui veulent perdre du poids en général, qu'est-ce qu'elles font Elles arrêtent de manger. Elles vont passer de 5000 calories à 1000 1500 calories du jour au lendemain. Ah, et ça, qu'est-ce qui se passe dans ton corps si tu fais ça du jour au lendemain Bah le corps, il va se dire, il veut plus me donner à manger. Ben bah, moi, je je me mets en mode survie, j'arrête de brûler des calories, voilà. euh, je mets tout en pause Donc ça c'est la dernière chose à faire les gars Si vous voulez perdre du poids, continuez de manger Donc en cette étape, on va commencer avec la première étape Déjà c'est d'enlever tous les sucres raffinés Donc les gars, tout ce qui est Mars, Snickers, Chips euh, chip, oh, Il n'y a pas de sucre mais, mais je comprends Tous les plats industriels et tous les sucres On n'en veut plus dans l'assiette Donc euh, ça c'est clair, ça va bannir Et vous verrez déjà, vous perdrez euh, 3 kilos facilement Allez, je les donne, c'est cadeau Cadeau donc, Cadeau, <rire> donc là on était à 150 kilos On va passer à 147, à, à 147 automatiquement enlever les sucres. Donc ça c'est pour les personnes obèses, pour les personnes en surpoids. Normalement ça c'est déjà fait. Si vous souhaitez perdre du poids, le sucre on n'en veut plus. Le but c'est vraiment de consommer des aliments bruts. T'achètes des aliments bruts qui n'auraient eu aucune transformation, genre du riz vraiment quand on s'achète avec rien dedans. Toi t'arrêtes de cacher des mars et des Snickers sur le riz. Donc étape 2, faudra <rire> faire un rééquilibrage alimentaire complet en gardant un total calorique élevé. Parce que si vous mangez, ben, forcément de la merde, vous allez être aux alentours des 5-6 000 calories, peut-être même plus, ça va dépendre. Même en mangeant à votre faim, en faisant un rééquilibrage alimentaire, en mangeant des aliments sains, vous allez baisser votre total calorique en enlevant les sucres, tout ce qui est raffiné, etc et vous allez perdre du poids, même en mangeant à votre faim. Avant, vous aviez l'habitude de manger des aliments transformés, pleins de sucre, hyper caloriques. À partir du moment où vous avez fait un rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire euh, manger des aliments sains, ces aliments sains, ils seront moins caloriques. Donc forcément, même si vous en mangez énormément, vous atteindrez jamais euh, votre euh, total calorique du passé. où le mec, il tapait des chips, euh, des kebabs des et pizzas. tout. Si vous mangez tout ça avant et vous étiez à 8000 calories, aujourd'hui, vous pouvez manger à volonté des, du riz, des pâtes, euh, des pommes de terre, de la viande. Et vous atteindrez jamais 8000-10 calories non, par jour. Le but, c'est aussi que vous n'ayez pas faim pour pas avoir de frustration et craquer au bout d'une semaine. Voilà. Parce que passer d'une alimentation hyper sucrée, hyper grasse à une alimentation un peu fade, oh, bon. c'est compliqué au début. Mais... <rire> donc c'est compliqué. Mais après, on arrive toujours enfin, à, plus à, à, à donner du goût à ces aliments-là. Ouais. Donc n'hésitez euh, pas à regarder un peu sur YouTube euh, ce qui se fait. Toujours des astuces pour donner un peu de goût euh, au riz. Dinde. Donc là, ce qui est bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va manger beaucoup. Bon, ça sera des aliments sains. Ça va être dur un peu euh, au départ, <rire> mais on va manger beaucoup, donc on n'aura pas faim et on va quand même perdre du poids. Est-ce que ça, tu penses qu'ils vont le comprendre Même moi, j'avais du mal à le comprendre au début. Donc euh... Est-ce que tu peux leur promettre que même en faisant ça même bien, bien sûr, sûr bien Alors. sûr qu'ils vont perdre du poids. J'espère que vous avez bien compris. Votre corps est habitué à manger énormément de calories. Même si euh, vous ne mangez pas souvent, mais quand vous mangez, vous mangez que des kebabs, euh, tu te pétais le bide, bah, forcément, ça faisait beaucoup de calories euh, au final. Donc euh, là, avec euh, un rééquilibrage alimentaire, même s'il est élevé, vous allez perdre du poids parce que les aliments, ils sont de bonne qualité. Donc là, juste avec ça, tu passes de ça 105, 147, c'est ça Ouais, 147, juste tu en... Tu man... de 147 kilos en mangeant comme ça. Tu vas aller chercher les 110, 120 kilos, je pense. Ça fait combien de kilos de poids, tu ça Ouais, une vingtaine de kilos de perdu, facile. C'est énorme, les gars. Donc, facile. Là, on vous... C'est sûr là t'es pas hein Non c'est sûr <rire> Non on, on sait pas exactement on va pas vous donner des, des chiffres là c'est juste on, on joue un peu avec ça mais c'est pour vous faire comprendre que même en mangeant élevé vous allez perdre du poids les gars et pour l'instant on n'a pas fait de sport donc là on va passer à l'étape 3 et maintenant on rentre dans le sport mais attention on va pas faire des séances de crossfit on va pas faire les programmes de muscu de Pimousse on va adapter euh, le programme d'entraînement à votre profil donc vous êtes quelqu'un d'obèse vous supportez un poids lourd sur des articulations fragiles parce que les articulations on peut pas les muscler les ligaments c'est pareil on va éviter certains trucs évidemment donc on va pas faire des, de la corde à sauter à 130, 140 évidemment kilos. évidemment non le cardio voilà. la course à pied il faut oublier aussi. On le précise parce qu'on envoie des coachs oh qui donnent oui. ce genre de programme oh à des oui. personnes obèses tu veux pas donner de nom Non là, je, pas te, je te, te pas donner bien donc on pas de nom. Donc on évite de faire ces choses là on adapte l'entraînement et moi ce que je conseille c'est qu'en étape 3 on fasse simplement de la marche si Très vous êtes si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude d'être dans son canapé ou euh, sur son bureau en train de travailler, qui n'a pas beaucoup d'activité physique dans la journée, le simple fait de marcher. Au départ va vous faire perdre du poids Surtout qu'une personne qui est en surpoids, gros surpoids Elle va avoir sa charge à porter Donc ne serait-ce que la marche c'est déjà un gros effort pour lui Bien Donc sûr. il va brûler beaucoup de calories Je suis coach à domicile Je fais des séances avec des personnes qui sont en surpoids, qui sont obèses Au début la marche c'est déjà très compliqué 5 minutes de marche le gars est essoufflé Le ouais. gars est en sueur, le maillot est trempé Donc ce que je préconise c'est de d'abord commencer par 5 minutes de marche un jour sur deux Et progressivement on va chercher à atteindre les 30 minutes de marche 5 minutes quand même on parle d'un mec qui fait 200 kilos Ou un hein. 5 minutes tout le monde l'est fait, t'abuses Ouais mais de le faire un jour sur deux d'avoir Au moins 10 minutes En fait pourquoi je mets un temps euh, si peu On peut faire 10 minutes Mais c'est pour pas l'écœurer Et surtout pour créer cette habitude Si euh, un jour sur deux il se donne l'objectif D'aller chercher son pain à la boulangerie à pied à Déjà c'est excellent Déjà il crée cette habitude de marcher un peu Donc la première semaine on fait 5 minutes Deuxième semaine 10 minutes tu vois, Et on augmente jusqu'à aller chercher les 30 minutes attends, attends on a oublié de faire le bilan Après la marche il se passe quoi Il y a de la perte de poids déjà à 120 on va dire lui Donc avec la marche en plus, on va arriver à 110-115 Voilà. Ok, on ouais. vous le donne. 110-115 Ça c'est pour vous faire rêver après, parce que c'est bien d'avoir euh, cet objectif en tête. Mais mieux que ce soit du concret quand on en parle. Ne vous focalisez pas sur euh, le chiffre. Après, bien sûr, au début, vous allez perdre beaucoup, et plus on va avancer dans la transformation, moins difficile. vous allez perdre. Donc donner des chiffres comme ça, nous, c'est juste un jeu. Hein. Oui, avec la marche, vous allez perdre euh, 4-5 kilos facilement. Allez, c'est le donné. Donc ensuite, euh, la prochaine étape, une fois que vous aurez fait la marche, ça va être de faire du sport. Donc vous inscrire en salle de sport pour faire un programme type full body, ne serait-ce que deux fois par semaine, vous calez ça par exemple un mercredi, un samedi, c'est facile à faire, vous travaillez tout le corps, vous allez vous muscler, vous tonifier, et plus vous avez de muscles sur votre corps, plus vous cramez de calories, donc c'est gratuit. L'inscription en salle, elle est importante. Pourquoi Parce que euh, le faire à la maison, c'est compliqué. Parce ouais. qu'à la maison, vous allez pouvoir travailler seulement au poids du corps. Et travailler avec votre poids du corps aujourd'hui, dans votre état actuel, ça va être compliqué. Donc, euh, on préconise de s'inscrire en salle, d'utiliser les machines, euh, pas les charges libres, euh, parce qu'il y a tout un apprentissage à faire. Donc, n'hésitez pas à utiliser toutes les machines et à, à être aidé par un coach pour être sûr d'avoir le bon mouvement. Deux voilà. à trois fois par semaine Deux à trois fois par semaine. Après, si jamais... Vous avez du mal à trouver des exercices qui vous correspondent. Nous, on peut le faire pour vous. Ah, est non, ça je... la fin. Faire... <rire> Attendez, on a quelque chose à vous vendre. Attendez. Là, déjà, rien qu'avec toute la vidéo, on va vous aider. Vous pourrez le faire seul. Bien sûr, après, on va vous proposer nos services. il veut toujours vendre celui-là. <rire> Les gars, vous regardez cette vidéo, vous n'avez pas besoin de nous, vous pouvez le faire seul. Mais après, c'est toujours bien d'être aidé, c'est jamais facile. sûr de ce qu'on fait évidemment. Non, mais c'est jamais facile d'être seul face à ce problème-là, perdre du poids, c'est facile pour nous, tu vois, mais pour des gens. a l'habitude. Voilà, mais il y a des gens qui sont perdus avec ça, c'est vraiment leur objectif de vie. Donc, essayez de bien comprendre cette vidéo dans un premier temps, et on placera notre petite pub à la fin. Okay. Euh, full body, oui, parce que le programme il doit être adapté. Si vous êtes débutant, euh, commencez pas à faire le programme de Mousse euh, où tous les le jours il massacre un muscle parce qu'il fait un split. Donc, euh, du lundi au vendredi, euh, au vendredi il va s'entraîner. C'est ça. Vous, ce sera, ça sera oublier, trop, ça. les gars. Donc, deux fois par semaine pour ne pas vous épurer de la salle et surtout euh, travailler l'ensemble du corps à chaque fois pour être sûr euh, d'avoir une dépense euh, tout, euh, calorique euh assez élevé ce soir avec des exercices polyarticulaires. Voilà, on va éviter ah. tous les exercices de bodybuilder, les exercices de finition. Ça va pas vous faire brûler énormément de calories et vous n'aurez pas des, des gains énormes. Donc là, avec ça, déjà, là, là on rentre dans le sport. On n'a toujours pas touché à la diète. Hein. Donc Juste, là, tu me manges à votre faim des aliments de qualité, de, de qualité. Voilà. Là, on a rajouté le sport. Là, c'est sûr, vous allez euh, continuer de perdre. La, la, la perte de poids elle sera jamais ouais. euh, linéaire. Ça va monter, ça va descendre. Mais là, on est vraiment dans, dans là, on une on phase d'évolution à, à bien descendre. De toute façon, c'est simple. Je connais personne qui mange sainement, qui fait du sport deux à trois fois par semaine. Qui est je connais personne ah là. dans ce cas-là. Il n'y a, a personne crée, Ça, ça, ça n'existe pas. Il faut, faut pas penser au, au régime miracle, aux pilules miracle, euh, à la chirurgie esthétique, parce que maintenant c'est à ça la mode. La, la bonne façon de perdre du poids, c'est le sport. Faites du ça. sport, mangez bien, dormez bien aussi, c'est important, et vous verrez, vous aurez des résultats. C'est quoi la prochaine étape Le sexe Non, on avait dit. <rire> je pense qu'il commence à comprendre qu'on a un jeu de cartes, ouais. et que euh, chaque mois, après chaque stagnation, on pose une carte. Ouais. Pose une carte. Donc au début, Pour on a utilisé la... un peu la diète. Ouais. Des, des petites cartes, voilà. on, on a enlevé les sucres, on a commencé à rajouter de la marche. Maintenant, on rajoute euh, le sport. Là, on ouais. va utiliser la, la carte Une magique. Carte, voilà. Ça, c'est la grosse carte. Le ouais. plan alimentaire disponible ça, sur Fitness Fusion à 50 euros. Seulement. Voilà. <rire> le but de connaître euh, son plan alimentaire, de connaître sa dépense énergétique journalière, c'est de pouvoir adapter euh, bah, son assiette. Hein. Toi, tu as envie Ouais. T'as envie, on est ah d'accord, bah heureusement, là, là, là, ça es bien. bien. Donc là, pour, pour faire vivre ce pour corps, que mon là. corps tourne, ah, c'est machine là, vous ouais. voyez là ces biceps, ces voilà. pectoraux. Euh, euh, <rire> pas trop, pas trop. Bah, il pas faut. Me chauffer, hein. il, il faut des calories. C'est comme si Pimous était une voiture, on lui mettait de l'essence pour qu'il puisse rouler. C'est ça. Donc si euh, Pimous, il roule beaucoup dans sa journée, je vais devoir lui mettre beaucoup d'essence. Ouais, c'est exactement ça, ça. la ça. métaphore est excellente. <rire> la métaphore est vraiment bien. C'est pas de voir. Moi, j'ai besoin de 50 litres par jour pour ouais. faire mon chemin et toi, tu ne mets que 30 litres. Ouais. Une fois que j'ai épuisé mes 30 litres, on est d'accord, je suis à sec, je ne peux plus avancer. Donc qu'est-ce que je fais Je vais venir puiser dans mes réserves à moi que j'ai gardé dans ma voiture. Ah, pour les mettre dans le réservoir et voilà. continuer d'avancer. Et du coup, il va maigrir. Il voilà. Vous comprenez. Je vais commencer à vider tout ce que j'ai dans ma voiture en fait. Voilà. Donc c'est le même principe pour la perte de poids les gars. C'est ça. On va essayer de brûler plus de calories qu que l'on en consomme. C'est ça. Mais ça comment on le sait Eh ben il faut son plan alimentaire. qui se calcule simplement avec une formule en analysant aussi euh, vos dépenses journalières. Nous ce qu'on fait euh, lorsqu'on fait des coachings à de suivi, on a un tableau, on pose pas mal de questions pour savoir combien de temps le, la personne travaille, combien de temps la personne fait du sport par jour, combien de temps elle dort. Voilà. Est-ce qu'elle prend les le transport en commun, est-ce qu'elle marche pour aller sur le travail, euh... quel travail il fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et à la suite de ça on obtient euh, le total calorique à manger pour se maintenir. On obtient aussi les macros, protéines lipides et euh, glucides mais ça on va pas s'en préoccuper euh, tout de suite. Mais En tout cas ce qui est important c'est le total calorique. Donc si Pimous a besoin de 2500 calories pour vivre et pour faire ses activités journalières, donc ouais. le sport, la marche, le travail, le sommeil et tout, parce que même quand il est au repos il consomme des calories. C'est une bête hein, celui-ci. <rire> Je peux pas entendre des trucs comme ça moi. <rire> donc une fois qu'on a son maintien, si c'est 2500, s'il mange 2500 calories, il va rien je se reste passer. Je pas mon poids. Voilà, il va pas maigrir. Donc nous, notre but, ça va être d'être en déficit, on va aller en dessous. En dessous, voilà. Pas brutalement, hein. on peut y aller progressivement. Donc on va descendre de combien Je dirais, si vraiment on veut garder une bonne marge, 100 kcal, c'est bien. Voilà, c'est suffisant. Donc dans un premier temps, vous mangez un peu moins que ce qu'on avait l'habitude de vous donner sur l'étape 1 ou 2, je sais plus. Et là, vous allez perdre. Encore, encore. C'est magique. L'étape suivante, une fois que vous aurez calculé votre plan alimentaire, vous aurez votre déj, ça y est, on sait combien de calories on doit manger, ce sera de passer à 3 full body par semaine. Tout à l'heure, on avait dit 2 à 3 full body, mais c'est vraiment 2 full body par semaine, ah. pas 2 à 3. Histoire de garder encore une petite marge de progression, on passe à 3 full body Alors, par rappelez -vous, semaine. Rappelez-vous, on garde nos cartes, on n'en fait pas trop au début. ça. On va pas se cramer. Parce que lorsque vous voulez commencer un, un, une transformation, vous voulez trop en faire d'un coup. J'en donne tout. tout. J'arrête de manger et je m'entraîne 7 jours sur 7. C exactement à, euh, 24 ça. heures sur 24. Vous non. allez tenir 10 jours. On garde nos cartes et on les balance progressivement. On passe à 3 full body par semaine on rajoute une séance supplémentaire voilà donc simplement on va brûler plus de calories donc on va créer encore plus le déficit et on va maigrir on va continuer donc là on doit être à 100 kg non moins que ça là, là ça y est là on commence <rire> à ça. Bien, hein. là, ça se rapprocher à quelque chose de propre tu vas vite là, là franchement <rire> bon, on vous vend du rêve pour vraiment essayer de vous motiver parce que les gars c'est possible il ya plein de gens qui l'ont fait je vous mets des, des photos à l'image regardez cette personne il l'a fait cette personne l'a fait cette personne l'a fait cette personne l'a fait tout le monde peut le faire ah. vous pouvez le faire après on parle pas en termes de temps tu vois on parle en termes d'étapes ah, sur le long terme un mec qui fait trois football 10 semaines et qui a une alimentation saine qui calcule ses calories pourra très bien être en PDC plus 0, c'est-à-dire taille-poids égale, à avoir un physique athlétique et être très bien. Il y a ah pas ouais de C'est vrai qu'on n'a pas donné d'objectif de Bien temps sûr, c'est le juste en parlant. De toute façon, c'est mieux d'avancer. Doucement, prendre son temps et faire les choses bien, plutôt voilà. de tout faire vite et faire de la merde. L'étape 7, maintenant, ça va dans la dans, la, dans ce sens là. dans ce sens-là. Maintenant, on a notre entraînement et notre jet. Et le but pour euh, maigrir, ça va être soit de descendre, euh, soit d'augmenter l'entraînement, soit de descendre la jet. A vous de voir ce que vous préférez. Ça. Il y a deux écoles. Si, si vous préférez euh, garder une grosse assiette, bah, ne euh, baissez pas la jet, mais augmentez bah, l'entraînement. Bon. Si par contre vous commencez à saturer avec l'entraînement, vous, vous trouvez que l'intensité déjà. Euh, Énormément élevé, baisser un peu l'assiette. Ça, c'est toi. C'est pour ça que c'est bien de commencer à l'étape 1 ou 2, je sais plus, avec un haut euh, total calorique parce que derrière, si l'entraînement c'est déjà trop dur pour ouais. vous, on peut diminuer euh, chaque semaine un peu la diète pour ça. continuer de perdre. Parce que si on se rapproche des 2000-2200, ça commence déjà à être difficile, on mange déjà très peu. Qu'aller en dessous, euh, c'est des mecs qui préparent des compètes qui vont en dessous, donc il faut arrêter de déconner. Donc adaptez bien vos entraînements. Euh, si vous êtes euh, une personne obèse, ou en surpoids, hein, les ça. personnes en surpoids, c'est la même logique pour vous. Vous pouvez euh, euh, suivre ce plan stratégique à partir de l'étape 5. De calculer sa déj' et son plan alimentaire. Voilà, une fois que vous avez votre plan alimentaire, que vous entraînez déjà deux fois par semaine, bah, augmenter euh, les entraînements ou diminuer euh, votre assiette, tout simplement. Là, ils ont vraiment tout ce qu'il faut. En main. Là, franchement, voilà. est, tout est dans vos mains. C'est à vous de faire le taf. J'espère que c'était pas trop compliqué ou trop sérieux Moi, pour vous. Que ça. Parce que nous, notre but, là c'était vraiment de vous tout aider. vous donner. Vraiment vous aider pour que vous dites, ok, c'est possible. Il y en a qui l'ont fait. Je peux y arriver. Maintenant, j'ai le plan en main. Il faut juste que je le suive. C'est ça. Après, bien sûr, maintenant, il faut se lever tous les matins. Il faut y aller. Ah oui. Et surtout, bien dormir parce que le sommeil, c'est ce qui réduit les hormones. Donc, c'est qu'une question d'habitude. Au bout d'un mois, les bonnes habitudes sont prises. Après, c'est une habitude qui va parce que tu sais que tu dois y aller. Et après, il faut se déterrer mentalement. Hein. Si tu ça. dois le faire, faut le faire. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, c'est ton moment de Voilà, ah, <rire> vas-y, vas-y. Vas c'est l'heure <rire> de l'oseille. Parce que si on veut continuer les aider, il faut que Et ça rapporte un Il faut quand même qu'on gagne de l'argent quand même. Si vous voulez qu'on vous aide dans votre perte de poids, n'hésitez pas à passer sur fitnessfusion.fr. On pourra vous faire un plan alimentaire, un entraînement qui sera adapté à votre poids, à votre morphologie. Il y a absolument tout ce qu'il faut. Vous avez un gros panel pour évoluer simplement. Ouais, pour vous, je pense que le plus utile, ce serait le coaching à être suivi ou le plan alimentaire. Ouais. C'est ce dont vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas. Les plans alimentaires, ils sont à 50 euros, il me semble, sur le site internet. C'est ça. Et le coaching à être suivi, c'est un peu plus onéreux. Mais on est derrière vous euh, est tous ça. les jours pour euh, vérifier que tu as bien fait ton entraînement. Tu exactement. Vois. Et euh, surtout, euh, vérifier euh, ton assiette, ce que t'as mis dedans. Des petits screenshots de MyFitnessPal, la petite application. Ah, là, donc vous euh, vous amusez à rentrer euh, toutes vos calories. Et nous, on sait si vous avez bien respecté la chose. C'est ça. Et attention mito parce qu'on s'appelle une fois par mois en visio. Et on voit, euh, on, on arrive à reconnaître les gens qui montent. T'es Nati Et eh bah ben, et toi <rire> Bon, j'espère qu'on vous a aidé. C'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de... Pimouf. Et Didio Force et Fun.